À chaque fois que ma belle-sœur me voit, elle me frustre, elle m'affiche. Qu'est-ce qu'il va Qu'est-ce pas? Non, il doit avoir une raison, forcément. Moi, je comprends pas. Elle dit que je marche avec des gens. Depuis que son, son frère est décédé, je subis des choses avec cette fille. Et le monsieur là avec elle C'est son ami, mais le gars ne l'aime pas. Je ne comprends rien. Je vais avouer qu'ils qu m'ont coupé l'appétit. Hein. Vraiment c'est pas possible. Elle me voit partout. Elle m'agresse. Il faut essayer de régler ce problème. Je règle avec quoi Quand elle dit que j'ai je, je, je poussé son frère à la tombe et puis je suis avec des gigolos, je règle avec quoi Bon, on va pas se laisser emballer par ce petit instant. Hein Merci. Mais ça m'énerve, mon chéri. Depuis qu'elle fait que je suis un sexy, je suis toujours tocose. <rire> elle, elle peut me elle, se elle Pourtant, quand j'étais avec les frères, j'étais toujours en cabane. Mais qu'est-ce que c'est que ça Mais il est mort, la vie continue on Je ne pas vais, laisser... pas... je ne vais pas... mourir à sa place Non, non, on ne va pas laisser ce petit incident gâcher notre soirée de toutes les façons. Oh ouais. merde, ça me met hors de moi Donc, euh, revenons à nos moutons. Je vais te faire découvrir la ville de Limé, comme je te disais. Je vais te faire découvrir les plages, parce qu'il y en a plusieurs plages. Exactement. On va passer l'année à la chambre. <rire> Je suis début. Mon chéri, depuis que je suis avec toi, je sens une sensation de... terrible. Je ne sais suis au début. C'est vraiment Dieu qui t'a mis sur mon chemin. Franchement, j'avais besoin de ça. J'ai besoin de m'éclater. Je... je sais pas. Je vais te décrisper. Ah. Salut Vanessa, salut Michel, comment, comment tu vas, on ne va pas, qu'est-ce qui ne va plus copier L'argent des gens, l'argent des gens, l'argent des gens Michel Explique-toi Vanessa, l'argent des gens, je ne comprends pas ce que tu veux parler. là, dis André J'ai prêté peut-être qu'à venir à la réunion pour André. Il a déménagé. J'étais chez lui ce matin, on m'a dit qu'il a déménagé. Mais je suis foutu. Mais je suis fini. Ça fait combien de temps que tu as fait la rencontre d'André? Ça fait une semaine que je connais André. Une semaine, Vanessa? Et il t'envoie aller prêter de l'argent, Vanessa? Il était différent des autres. Michel était différent. Il m'appelait tous les jours durant ces une semaine. Il était attentionné. Il cherchait à savoir ce que j'ai mangé, comment j'ai passé la nuit, ce que je porte. Michel était différent. Oui. Une semaine seulement. Tu fais confiance à un homme comme si ça faisait des lusses que tu l'avais rencontré. Et voilà là où ça t'a mené. Il est où maintenant Une semaine, ça Donc maintenant, c'est toi qui payes les hommes, ma copine. Donc tu supplies seulement les hommes d'être avec toi. Hey! Michel, c'est pas ça. Michel, comme je te dis, il était différent. Et je lui ai fait confiance. Et maintenant, quand toi tu viens me voir, c'est pour que moi fasse quoi, copine Michel... Tu sais que tu es ma personne, tu es ma copine. Si je suis venu ici aujourd'hui, c'est pourquoi tu me prêtes des 80 000, je rembourse à la Renault. Tu dois être demain avec cet argent. Mais si je n'ai rien sur moi, tu n'ai même pas venir, c'est où tu me vois là. ça quand toi tu viens me voir de te prêter de l'argent, est-ce que tu réalises que moi je ne suis qu'apprenti ici Je ne suis qu'en formation, donc je, je n'ai pas un salaire. J'ai besoin de ton aide. Quand je viens ici, je sais que tu vas me comprendre. Nous sommes mes amis, non? Michi, je suis mort où je suis. Je n'ai même pas ici, Michi. Ma copine, tu vas seulement mourir. Ou bien toi, tu veux que c'est mon gars que moi j'aille presser pour qu'il sorte les 80 000 amours et vienne te donner. Vanessa, toi-même, tu m'as. Ta carrière se marche. Tu te vois marcher là dehors une belle fille, debout, charismatique et tout. Donc tu es seulement vide là comme ça. Au point où tu peux seulement supplier l'amour des hommes avec l'argent. Donc ton père est Michel, s'il te plaît, aide-moi. J'ai besoin de 80 trouver pour demain. S'il te plaît, aide-moi. Je t'en prie, Michel, s'il te plaît. Valais, ça ne convient pas, Moi-même, je compatis à ta douleur. Mais je suis pas sûre que si un seul instant, ta pauvre mec est là-bas au je pas que Valais, ça m'a fiché un problème. Trouve-moi 10 000. Tu allais te battre comme tu t'es battu pour ce, ce chien d'André là. Aujourd'hui, ça t'a amené. On te voilà. Michel, <coughs> Michel, pourquoi tu te balaises En venant ici, je sens que tu dois me confort avec toi. Je pensais que tu allais me comprendre. Pourquoi tu ne comprends ma situation je compatis ta douleur copine, Mais c'est que je suis désolé. c'est plus fort que moi. Moi, il ne peut pas m'aider. Toi-même, tu le sais. Apprenti de mon intérêt, prends le 80 millions. Franchement, je suis désolée. Tu dois rentrer Et si ma patronne, dès s'est me croise, assise là où je suis là, tu des sérieux problèmes. Michel, je n'ai pas le transfert pour rentrer. Je t'ai dit que j'ai marché à pied pour arriver ici. Ça Donne-moi le transfert pour que je rentre. À ce niveau, Vanessa, ton cœur est maman. En tout cas, j'avais 300 francs que j'avais apprévus pour mon petit déjeuner. Là. Donc, je vais te donner, je vais utiliser 200 francs et je vais te donner 100 francs. Comme ça, tu vas frapper. À un niveau là, tu prends la moto, ça te jette à la friseau. Merci ma copine. Oh, merci. Merci beaucoup. Maman, c'est comment? Tu me vois, tu me demandes que c'est comment? Ah, maman, on s'est vu depuis le matin. Mais depuis le matin, ici, en train de travailler, je chante tu n'as pas entendu ma voix. dormais. dormez. Maintenant, je me réveille. Mais de toi. C'est comment alors? Ma, regarde, j'ai besoin que tu m'aides. J'ai perdu trop de followers sur ma page de TikTok, je suis dépassée. Les gars, j'ai besoin que tu m'aides. On va faire une petite vidéo ensemble, non? Où tu me chauffes. Tu sais comment tu fais souvent avec tata Kamba et Tati Michel, non? Quand tu le boum, là, là. Il veut que tu me fasses la même chose. Les gars, je mets juste la caméra comme ça. Les gars. Tu parles. Tu me grondes, même tu fais ce que tu veux. Tu parles avec qui? Je parle seulement, Les gars. Ma même elle Oui, mais viens. Oui. Maman suis Mais, oui, vas-y, dis salut. Je parle avec qui? Maman parle seulement, non. Ok. Dis salut. Salut. Ma souris, non. Dis comment tu vas, comment vous salut. allez? Salut, comment, comment vous allez? Voilà, vas-y, parle, souris. Elle. Il n'y a pas laveur quoi? Ronde moi maman, il a pas lavé les pleurs le matin, non, grondez-moi. Improvise de nom, ma. Hein? Oh. Et qui qui m'écoute ici? Mes followers, oui, Sunita, elle dit vrai. Depuis le matin, nous sommes déjà à 11h, Sunita n'a pas lavé les assiettes, mm -hmm. Sunita n'a pas balayé le sol, mm -hmm. elle est là. même le lit, comme elle vient de se réveiller là, elle n'a pas dressé son lit. Mm -hmm. Demandez à Sunita, franchement, je suis dépassée pour l'enfance. Tu as raison, on continue. Encore quoi Ma grande, maman qui parle le matin, il ne fait rien, il somme, il se travaille, il ne fout rien. Il parle seulement, maman. Voilà ta petite sœur qui, qui, qui, qui va la balane. Elle rentre, elle se lève pas à l'école. Mm -hmm. Toi, tu dors. Continue à dormir. Si TikTok te donne mm -hmm. quelque chose, c'est toi, ce qui sait. Mm -hmm. Ça te donne quoi, même? L'argent, maman. Et où est ouais, l'argent, là? Mais attends, mon bientôt. Mais, Mais on attend quoi? Ouais, maman, la vie, c'est doucement, doucement. Maman, attends non, et on me paye un, on me paye en dollars, Tu blagues. En dollars? Hein? tu blagues. Attends. Maman commence à me payer, Tu Dites ça, j'encourage moi parce qu'il veut t'acheter acheter les il veut C'est toi qui a d'abord acheté ceci. Maman, pourquoi tu me fais ça, non? Pourquoi tu fais comme ça? Sunita. Ah. Tu ressens même à t'es tantes là, hum. T'es pas tâche. Voilà. Il est fois. Il a une femme qui venait en Abonné avec son mari. Un jour est arrivé, le mari est décédé.